En cette fin d'année, les églises seront à nouveau bondées de monde, si ce n'est déjà le cas, pour des programmes spéciaux. L'objectif ici est d'entamer la nouvelle année avec des grâces et des bénédictions abondantes à en croire ces si leaders religieux. Percées, traversées, renversement des hôtels, élévation et bien d'autres, des thèmes abordés pendant les jours restants de l'année en cours. Pour ces hommes et femmes, il est question de ne pas revivre les travers de 2022 en 2023. Durant ces temps de prière, des prophéties seront faites, mariage, santé, promotion, élévation, voyage, enfantement, etc. Des promesses qui ne s'accomplissent pas dans la plupart des cas. Il est vrai qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mais l'accomplissement de tous ces propos de prière passe par la pratique de la foi intelligente. De plus en plus dans nos églises, l'on prêche la prospérité et le combat spirituel, ce qui n'est pas mauvais. Mais l'idéal serait nettement la répentance et le salut dans un monde en nette perdition. Car comment comprendre qu'après une nuit de prière et d'adoration à Dieu, certains chrétiens choisissent d'entamer le nouvel an avec la rancune, l'hypocrisie, la malice, les divisions, les intérêts égoïstes, la cupidité et bien d'autres aspects dans ce genre. Beaucoup de familles ont perdu la belle habitude de se retrouver en famille en période festive. C'est désormais chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà comment de nombreuses personnes passeront les fêtes complètement isolées. Des situations qui trouvent leur origine, dont les prophéties destructrices qui divisent les familles à longueur de temps. Des enfants s'éloignent de leurs parents, des sœurs se regardent en chaîne de faïence et les frères s'entretuent pour des prétendues histoires de sorcellerie, de jalousie qui sont généralement pas vraies quand on sait bien qu'elles existent quand même. La Bible n'enseigne-t-elle pas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les esprits impurs, la base d'une société et la famille Gageant que pour 2023, les leaders religieux orientent véritablement leur prédication sur l'importance de la cellule familiale, la repentance, l'amour de soi et du prochain en fait, dès lors qu'on s'aime soi-même, il est plus facile d'aimer son semblable. Ainsi, il est possible de développer un pays, donc de rendre complètement heureuse sa nation.